l'Europe et l'Asie ont été les principaux partenaires commerciaux des entreprises burkinabées en importation comme en exportation les exportations ont totalisé 3 345 milliards de francs CFA tandis que les importations se sont inscrites à 2 069 milliards je m'en vais vous donner un peu les proportions les exportations ont été faites pour 76% en destination de l'Europe pour 17% en destination de l'Asie pour 6% avec les autres pays africains et avec le continent américain, 0,2%. Pour ce qui est des importations, les origines étaient euh, la provenance de Chine principalement et, et, et de l'Asie de façon générale pour 38%, de l'Europe pour 27%, de l'Afrique pour 27% et du continent, continent américain pour 7%. L'éloignement, les différences culturelles et réglementaires le choix des moyens de paiement sont autant d'éléments qui font qu'il est de plus en plus risqué d'avoir des transactions à l'international. Fort heureusement, il y a des moyens de contenir et de mitiger euh, ces, ces, ces risques et pour cela, il vous faut l'accompagnement d'experts. Bonsoir chers clients, chers partenaires, bienvenue à ce nouveau webinaire sur le thème « Optimiser et sécuriser vos opérations internationales. Parole d'experts par société générale ». Je suis Robert Diallo, le directeur commercial entreprise de Société Générale Burkina Faso. Je suis votre modérateur ce soir. Pour commencer, je vais demander à Willy Tchenge, le tout nouveau directeur général qu'on va, on, on va vous présenter déjà rapidement. C'est que euh, Willy Tchengue est un homme d'expérience avec une riche carrière euh, à l'international. Il a occupé euh, des responsabilités pendant plus d'une dizaine d'années en banque d'investissement et de financement à Paris et à Londres. Et c'est en 2014 qu'il rejoint les filières africaines du groupe, d'abord en Côte d'Ivoire et au Sénégal, où il occupait euh, très récemment le poste de directeur général de Yop Management. Nous avons avec nous euh, M. Garané, je vais vous présenter tous les panélistes avant de passer la parole à, à Willy, qui est le directeur général de la société de gestion plateforme Sylvie, un agrégé Sogesi SA, qui nous fait l'amitié d'être là, il est un ancien cadre supérieur des fonctions commerciales auprès d'opérateurs télécoms au Burkina Faso. M. Garané est au centre de la mise en place de la plateforme SOGECI qu'il conduit depuis 2016 et qui est aujourd'hui au centre du dispositif en matière de facilitation des importations et des exportations. Nous avons aussi avec nous depuis Paris Blandine Gamblin, elle est la directrice régionale Trade Finance pour la zone Afrique au sein du groupe Société Générale. Blandine, c'est 34 ans d'expérience dans le groupe, a diverses responsabilités en banque de financement comme d'investissement en France et au Canada. D'abord spécialisée sur les matières premières, elle conduit depuis 2015 le développement de la solution, des solutions et l'accompagnement de nos clients en matière de Trade Finance sur la zone Afrique. Nous avons avec nous aussi euh, michael à vous. Et il est le directeur de la salle des marchés pour la zone Afrique subsaharienne. Il jouit d'une riche expérience sur les marchés financiers en France puis à Londres où il a conduit au sein de plusieurs groupes bancaires et financiers des solutions adaptées aux clients en matière de couverture de risques de changer de taux. Depuis 2021, en sa qualité de directeur de la salle des marchés, il coordonne le développement de l'activité de changer de taux sur sept filiales en Afrique subsaharienne. Nous avons aussi avec nous euh, notre expert euh, local que vous connaissez tous, euh, qui est Aruna Gouba, qui est au sein de la direction commerciale entreprise, il est responsable du pôle transactions bancaires. Il totalise plus de douze années d'expérience sur le marché bancaire burkinabé. Il a occupé des responsabilités commerciales dans la gestion de la clientèle entreprise et accompagne depuis plus d'une dizaine d'années les acteurs du marché sur les solutions d'encaissement et de paiement à l'international. Expert de la réglementation d'échanges en vigueur dans lui ou moi, il a fortement participé à la mise en place des métiers de trade finance et de FX. Vous constatez avec moi que le panel est bien riche, euh, donc euh, ça ce soit bien pour nos échanges euh, de ce soir. Donc je reviens à Willy, j'avais anticipé en te demandant un peu euh, de nous dire euh, pourquoi ce webinaire, et si tu peux nous présenter un peu aussi euh, Société Générale Burkina Faso et aussi un peu l'organisation du groupe. Euh, merci Robert, déjà euh, je vais commencer par euh, saluer euh, nos chers clients, nos chers partenaires et les remercier justement d'assister à ce webinaire euh, que, que, que nous espérons justement interactif et à travers lequel nous comptons euh, leur apporter euh, des éclairages, des lumières sur des questions qu'ils pourraient avoir, euh, l'idée euh, restant fondamentalement de partager nos différentes expertises. Alors euh, le groupe Société Générale, Société Générale c'est l'un des plus ancien et, et plus grand acteur financier, euh, groupe européen euh, spécialisé dans les services, la banque, les services, financiers et la banque, banque assurance, et euh, qui euh, déjà depuis euh, un peu plus de 150 ans accompagne 25 millions de clients à travers le monde euh, grâce à 117 000 collaborateurs disposés dans 66 euh, pays. Donc déjà, c'est euh, en termes de global picture, c'est un groupe présent euh, mondialement, euh, global à travers ces diverses expertises. Euh, alors, évidemment, ce groupe est présent en Afrique, euh, puisqu'on est euh, sur l'ensemble des continents. Euh, en Afrique, sur euh, 17 géographies différentes, euh, Maghrébine, Afrique subsaharienne, euh, où nous avons une organisation euh, régionale, euh, dont euh, la région Afrique de l'Ouest, euh, composée de huit euh, pays, dont fait partie euh, SG Burkina Faso. Donc, il y a SG Burkina Faso, euh, aux côtés desquels nous avons euh, la filiale de Côte d'Ivoire, celle du Sénégal, le Ghana, la Mauritanie, la Guinée-Conakry, euh, euh, le Togo et le Bénin. J'espère que je n'ai oublié aucune. Voilà, donc huit filiales sur l'Afrique la, de l'Ouest. Et ça, c'est l'organisation, la dimension régionale de notre organisation. Par ailleurs, nous sommes organisés en hub, en hub et en ligne de métier. Euh, et là-dessus, euh, je laisserai euh, euh, Michael et Blandine euh, nous en dire plus. Euh, et, et, et dans le cadre de ce webinaire, justement, nous allons, euh, nous allons avoir les, les expertises et les partages, notamment euh, du hub euh, salle des marchés et, et de la filière Trade Finance. OK Donc, alors, Société Générale Burkina Faso, SGBF, c'est la seule banque internationale du pays, euh, du Burkina actuellement, il faut le dire, et c'est une banque solide. Euh, majoritairement euh, donc détenu par le groupe Société Générale. C'est une filiale euh, de Société Générale. Et euh, c'est euh, un acteur, un fort acteur de l'économie burkinabé. Euh, à travers euh, l'accompagnement d'entreprises, euh, de différents profils, les grandes entreprises, mais aussi les, les petites et moyennes entreprises et industries, les particuliers euh, de différents profils. Et euh, troisième volet, euh, c'est aussi une banque euh, présente aux côtés euh, de, de, de, de, de l'État. Ça veut dire que nous sommes aussi dans les financements des grands projets d'État. Et sur cette année, euh, nous aurons accompagné à hauteur, de. de, de enfin nous, nous aurons euh, en, en livre euh, environ 489 milliards euh, euh, d'encours, justement, orientés justement sur, sur, sur ces différents euh, financements euh, que j'ai présentés. Et ce qui nous positionne Société Générale Burkina Faso comme... Euh, euh, à la troisième place euh, en termes euh, en termes euh, de banque, enfin troisième place parmi les banques en termes d'emploi. Voilà, euh, voilà euh, de manière assez, euh, assez succincte okay. euh, ce que c'est que Société Générale euh, globalement et Société Générale Burkina Faso. Très bien. Merci Willy et on reviendra oui. vers toi parce qu'on a déjà reçu quelques questions euh, qui te sont adressées. Euh, alors, je, je vais demander euh, à. Blandine Gamblin, de parler un peu de son, son hub et de nous dire un peu comment elle intervient en fait sur la zone afrique. Merci beaucoup déjà pour cette invitation. En fait, de, de, de communiquer avec vous tous, de recevoir en fait vos demandes. Euh, vous, euh, comme client, effectivement, ou prospect euh, de Société Générale. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous, de pouvoir euh, répondre euh, à vos demandes euh, et de pouvoir vous assister. Donc, je suis, en fait, depuis très longtemps, en effet, chez Société Générale. Euh, J'ai passé 15 ans en effet sur, euh, la, dans la banque d'investissement euh, au niveau du financement euh, des matières premières et je suis arrivée euh, dans la ligne métier Transaction Banking euh, pour en fait lancer euh, la ligne métier Monde euh, Trade Finance dont l'objectif premier est de vous accompagner, euh, d'accompagner vos flux vers l'international et d'accompagner nos clients qui sont en fait dans les différentes zones Amérique, Asie, Europe, euh, vers l'Afrique. Donc je suis là pour répondre euh, à, à, à vos questions et euh, en effet nous pourrons discuter ensemble euh, de la manière dont le Trade Finance euh, va pouvoir sécuriser euh, vos flux avec le, le reste du monde et aussi euh, les flux intra-africains bien sûr. Euh, puisque nous sommes présents euh, dans 17 pays. Et euh, notre objectif est aussi de beaucoup développer euh, les flux euh, intra-africains. Merci beaucoup, Blanc. Euh, et on reviendra vers toi avec des questions aussi. Alors, maintenant, on va demander à Michael, à vous depuis Abidjan, de nous parler un peu euh, de la salle des marchés, et de, de, de, de ce qu'il fait avec ses équipes et comment il soutient... Euh, SGBF et de façon générale, l'Afrique subsaharienne. Le Michael, on ne t'entend pas. Hein. Je ne sais pas si euh, tu es sur mute. Oui, d'accord. Je pense que c'est une occasion que je saisis pour parler de nos métiers, mais également de l'accompagnement et dispositif qui est mis en place pour pouvoir euh, gérer le risque de change de manière globale, hein, le risque de marché euh, pour nos clients. Euh, le change dans les opérations internationales de nos clients montre une, une partie prépondérante. Et je pense que l'actualité économique euh, montre de plus en plus qu'il faut pour, euh, pour les banques qui les accompagnent, avoir des solutions qui répondent à leurs besoins. À partir de la salle des marchés de Paris, euh, je supervise les opérations pour cette filiale, euh, faire partie de la salle des marchés répond à plusieurs critères, notamment la supervision fonctionnelle, la centralisation du risque, la formation, le back-office. Il y a tout un cadre qui est mis en place pour accompagner nos filiales, mais également pour accompagner nos clients sur les opérations de change et surtout dans la gestion du risque de ces opérations. La salle des marchés de, de, de Côte d'Ivoire est un hub qui a été primé euh, cinq années consécutives par le magazine Global Finance comme « euh, meilleur euh, fournisseurs de cotation euh, change pour, en Afrique pour nos clients euh, entreprises, mais également pour nos clients institutionnels. Les équipes de la salle des marchés sont composées de personnels qui sont expérimentés, euh, qui ont reçu des formations que ce soit de la salle des marchés de Paris, également d'Abidjan, et qui mettent toute leur expertise à disposition de nos clients pour mieux les accompagner, pour mieux les conseiller, mais également pour mieux les informer sur les opérations qu'ils ont à exécuter et sur la manière dont on peut au mieux mitiger le risque. Et j'ai un réel plaisir aujourd'hui à pouvoir échanger avec nos clients et puis leur montrer les capacités qui sont mises en place pour les accompagner. On aura l'occasion de parler des différents produits et également des dispositifs qui sont mis en place. Merci. Merci, Mickaël. Euh, maintenant, Aruna, Gouba, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton périmètre Global Transaction Banking et euh, dis-nous un peu ce que, ce que tu fais et comment vous êtes organisé. Merci Robert. Bonjour déjà à tous nos clients. C'est vraiment un plaisir d'être à ce, à ce webinaire qu'on a souhaité longtemps organiser. C'est vraiment un plaisir de pouvoir avoir ce cadre d'échange avec, avec nos clients. Alors, GTB, GTB pour Global Transaction Banking, c'est un pôle... Qui réunit des experts de, de trois métiers en particulier pour ce qui concerne le Burkina. C'est tout d'abord le cash management. Donc, à travers, on y trouvera nos solutions, notamment de, de banque à distance, de banque en ligne. On y trouvera nos solutions monétiques. On y trouvera également nos solutions de, de collecte et de mise à disposition de fonds à l'attention de nos clients. Deuxième métier, nous avons l'affacturage. Donc, à travers, cette solution, à travers cette solution, nous mettons euh, à disposition de nos clients du financement euh, court terme en rachetant les créances euh, et en gérant aussi, surtout, euh, le poste client euh, pour permettre, du coup, à nos clients de, de véritablement se concentrer sur leur cœur de métier. Et puis, enfin, troisième métier, euh, Blandine en parlait, donc c'est le trade finance. Euh, donc, c'est toutes ces solutions que nous pouvons avoir pour accompagner nos clients dans le développement à l'international. Et donc, nous avons, et c'est à ce titre-là d'ailleurs que je suis présent ce, ce, ce soir, et donc voici les trois métiers qui sont traités au niveau de GTB et à travers lesquels on, on, on met toute l'expertise vraiment du, du groupe Société Générale, une expertise construite depuis plus de 150 ans, j'allais dire, donc, on, on essaie de mettre toute cette expertise à, à, à la disposition des clients et des opérateurs économiques du Burkina Faso. Merci, Aruna. Euh, donc, euh, il reste maintenant M. Daouda Beranier, qui nous fait euh, l'honneur d'être là aujourd'hui avec nous, qui est le directeur général de Sogesi. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites et quel est un peu votre rôle pour que nos clients et nos partenaires euh, sachent un peu plus de Sylvie et, et ce qui va avec Merci beaucoup, M. Diallo. Euh, je voudrais avant tout euh, dire merci donc au groupe Société Générale, euh, en commençant par le directeur général et tout son staff, euh, de nous avoir associés à cette euh, rencontre. Je dirais nous avons des clients communs. Exactement. Des clients communs, donc je voudrais donc, vous remercier. Alors, Pour revenir à votre question... Euh, la SOGESI comme euh, vous l'entendez c'est la so société de gestion de Sylvie Sylvie étant donc la plateforme électronique le guichet unique électronique mise en place donc par le gouvernement du Burkina Faso pour faciliter les opérations de commerce international pourquoi Sylvie alors il, vous, vous allez constater avec moi que dans les années 2008-2009, le Burkina était un des meilleurs pays réformateurs et ça, nous l'avons tous félicité, nous l'avons fêté. Alors, ce qui s'est passé, pendant cette même période, on s'est rendu compte que le Burkina était très mal classé dans un indicateur du classement Doing Business, qui est l'indicateur commerce transfrontalier. Alors, très rapidement, les autorités ont pris le, le problème à bras-le-corps on a mandaté l'administration des douanes qui a fait donc un benchmark pour voir les meilleurs pays, les pays qui étaient mieux placés que notre pays. Et ce benchmark-là nous a conduit au Sénégal. Avec le Sénégal, nous sommes rendus compte que le Sénégal avait mis en place un outil qui était très performant, qui est donc euh, un guichet unique électronique de collecte des documents de prêts des alors, le dédouanement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect pré-dédouanement et il y a l'aspect dédouanement. Donc, l'aspect dédouanement, pré-dédouanement, qui prenait énormément de temps à nos opérateurs économiques, tout étant manuel, donc ils faisaient euh, d'administration en administration pour collecter les documents, et ce qui prenait énormément de temps et qui les coûtait également. Donc, ce qui nous a amené à nous inspirer du modèle sénégalais, et nous avons donc euh, procédé, avec l'accompagnement du Sénégal, à la mise en place donc, du guichet unique Sylvie, qui d'ailleurs a été mis en place dans le cadre d'un PPP entre l'État du Burkina Faso, le groupe de la Banque mondiale et le secteur privé burkinabé. C'est un des meilleurs projets aujourd'hui. Et à la fin, les acteurs ont jugé utile de mettre en place une structure de gestion pour pouvoir gérer de façon efficace donc la plateforme. Sylvie. Et c'est là on a demandé donc à la Chambre de commerce, l'administration des douanes a concédé la gestion de la plateforme Sylvie à la Chambre de commerce et la Chambre de commerce a mis en place la société de gestion de la plateforme Sylvie et, dont nous, nous avons aujourd'hui eu la chance de piloter euh, jusqu'à présent. Alors cette société, c'est une société donc euh, qui a été mise en place par la Chambre de commerce et dont le capital est de 300, dont le capital donc est de 300 millions. Et aujourd'hui, nous sommes une effectif, un effectif de 30 employés pour administrer eh, commercialement, techniquement la plateforme et en assurer l'évolution. Donc voici ce que je peux dire pour le moment, de ce que nous faisons. Notre rôle donc, dans l'accompagnement des acteurs, c'est de permettre donc, aux acteurs du commerce international de collecter les documents très rapidement et de façon sécurisée pour le dédouanement de leurs marchandises. Très bien. Merci, merci. beaucoup, M. Garané. Euh, chers clients, chers partenaires, nous avons euh, déjà reçu quelques questions. Déjà, je vais dire merci aux panélistes hein, pour euh, cette euh, brillante euh, intervention de, de, de, de, de chacun d'entre eux. Alors, on a, on a quelques questions déjà que les clients ont posées et euh, je crois qu'on va aller directement euh, là-dessus. La première question qu'on a, euh, qui est vraiment bien à propos, hein, euh, je, je vais l'adresser à, à Michael, à vous, et, et peut-être s'il y a des, des, des, des compléments, euh, vous allez tous pouvoir intervenir là-dessus. Alors, il est dit « Nous observons depuis le début de la crise russo-ukrainienne une envolée des cours du dollar US ». Face au CFA, comment pouvait-on anticiper une telle évolution ben, C'est deux questions en même temps. Hein. Quelle, quelle solution propose la Société Générale pour limiter l'impact de cette hausse pour les importateurs qui payent en USD Donc, c'est deux questions en une, hein, Michael. Noté. Merci pour cette question qui est à propos plus que d'actualité. Effectivement, les crises de manière générale mettent en exergue le besoin en financement pour les entreprises afin de faire face aux aléas, mais également euh, le, le, la volatilité des cours mondiaux, que ce soit le cours des matières premières et le, le change n'y échappe pas. Euh, le problème avec cette évolution qui peut être défavorable pour les importateurs, parce qu'elle va leur euh, causer un coût supplémentaire pour l'acquisition des devises de leur facture, on se rend compte par exemple que pour le dollar, depuis 2022, il évolue de 21%. Euh, un pas compte tenu de la crise, de la situation économique, mais également des politiques mises en place par les banques centrales, notamment la Fed, pour endiguer l'inflation, et ce qui rend le dollar attractif pour les investisseurs, donc le rend beaucoup plus attractif par rapport aux autres devises. Euh, on se rend compte également que euh, la gestion de la, de, de, des, des risques de manière globale pour une entité comme la nôtre, euh, notamment Société Générale, comme un groupe international, est un élément primordial euh, et nous mettons en place des solutions pour pouvoir gérer ces crises-là, pour pouvoir donner une sécurité additionnelle à nos, à nos clients importateurs ou même exploitateurs, parce que les taux peuvent être favorables pour une partie de nos clients, mais défavorables pour une autre. Et un des produits phares qui, est, qui a été éprouvé et qui, et qui nous permet justement de juguler de mutiler ce risque, est le change à terme. Le change à terme consiste à quoi Il consiste en amont, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de fixer un cours euh, par l'intermédiaire de la salle des marchés, de permettre ainsi à nos clients d'avoir un cours fixe. Quelle que soit l'évolution euh, des cours sur les marchés mondiaux, nous avons un contrat avec nos clients qui nous oblige et qui oblige également le client à régler un, un cours qui est terminé à l'avance. C'est ce qu'on appelle le forward en anglais et également le change à terme sexe en français. Mais il y a un produit additionnel parce qu'on s'est rendu compte que les trésoreries peuvent être mises à ruse d'épreuve et que parfois, dans l'exécution, euh, dans le paiement d'une facture, la livraison peut être décalée et raison pour laquelle on a mis en place le change à terme flexible, qui est le change à terme classique, mais qui permet pendant la durée de vie de, de la transaction, en tout cas la durée de vie de l'opération, au client de faire des tirages. Donc, des tirages qui peuvent être multiples ou qui peuvent être de manière globale et qui donnent un, un accès, en tout cas, à la liquidité qui est déjà déterminée avec le client. Je pense que ces produits-là aujourd'hui, sont très importants pour les entités qui tendent à importer, parce qu'à tout moment, l'évolution d'un cours pendant les deux, trois mois entre, de manière, en moyenne entre euh, la transaction qui est établie et la livraison et le paiement, il peut y avoir ces, cette volatilité. Et cette volatilité, elle n'est pas liée seulement à la crise euh, la crise ukrainienne, euh, russo-ukrainienne et à, à l'environnement économique dès qu'il y a un événement qui est exogène et qui peut impacter les marchés mondiaux, il est conseillé à nos clients de manière globale dès la mise en place de leur facture et du paiement de pouvoir se couvrir. Donc, voilà euh, les produits qui sont mis en place dans des périodes de crise, même des périodes, des périodes, je veux dire, normales, parce que les marchés mondiaux sont des marchés vivants et des marchés qui peuvent avoir des variations qui peuvent être favorables ou défavorables. Donc, il faut, je pense, en tant que quantité, voir le côté défavorable et pouvoir aider se couvrir euh, contre une variation euh, de ses cours à l'international. Ok, très bien. Merci, Mickaël. Et euh, donc, euh, tu réponds à la question parce que c'est de dire il y a des solutions pour se couvrir sur euh, ces fluctuations euh, dollars off. Alors, euh, il y a une deuxième question. Que propose Société Générale à l'international pour rassurer nos fournisseurs étrangers sur les transactions avec le Burkina face à travers sa filiale. Euh, Blandine, euh, je pense que cette question... Euh, oui, et, et pour moi. Voilà. Merci, merci beaucoup de, de l'avoir posé. En effet, euh, de vous présenter euh, le produit, en fait, euh, Trade Finance, euh, la lettre de crédit, euh, qui aujourd'hui, euh, en fait, reste le meilleur moyen pour euh, sécuriser vos flux avec l'international. À part le prépaiement, qui n'est en fait, voilà, euh, pas forcément idéal, euh, la lettre de crédit euh, va vous permettre en fait, d'avoir de, de, de nouveaux marchés avec de nouveaux fournisseurs, puisque les fournisseurs euh, effectivement vont vous demander de régler euh, leur vente euh, à travers l'ouverture euh, d'une lettre de crédit euh, dans laquelle, en fait, on va retrouver les quatre acteurs, euh, l'acheteur et sa banque, et le fournisseur euh, et sa banque. Et la confirmation, en fait, de la lettre de crédit euh, par la banque du fournisseur euh, bah, va sécuriser, bien sûr, euh, le paiement euh, auprès du fournisseur, puisque euh, sur la base de documents, reconnu conforme euh, par rapport au texte euh, de la lettre de crédit, euh, le fournisseur sera payé euh, à terme selon euh, effectivement les termes de la lettre de crédit. Autre point important euh, sur la lettre de crédit, c'est que cette dernière peut être escomptée, c'est-à-dire que euh, le fournisseur peut tout à fait demander l'escompte de la lettre de crédit sur la base de documents, d'un jeu de documents reconnu conforme par sa banque, qui va effectivement vérifier que les documents que le fournisseur lui fournit sont conformes au texte de la lettre de crédit et va ensuite pouvoir du coup payer euh, en avance euh, avant les termes de la LC euh, le fournisseur et cet escompte est important pour vous euh, importateur majoritairement importateur euh, parce que du coup le fournisseur va pouvoir euh, vous donner des délais de paiement donc vous allez être en mesure euh, en fait d'ouvrir une LC à paiement différé euh, avec un, un certain terme de paiement ça peut être 180 jours, ça peut être un peu plus long, un peu plus court. Euh, mais ça va vous permettre, vous, d'avoir un peu plus de temps pour régler effectivement la lettre de crédit, puisque le fournisseur, lui, aura bénéficié en fait du paiement grâce à, grâce à cette escompte. Donc, ça, c'est comment vous accompagner sur la partie produit maintenant euh, comme vous le savez comme euh, effectivement euh, Willy nous l'a dit euh, nous sommes présents euh, dans 17 pays euh, à travers effectivement euh, le continent et la présence euh, de société générale tant au niveau international dans plus de 66 pays euh, mais aussi au niveau du continent permet des liens quotidiens en fait entre la communauté trade finance euh, que nous avons mis en place avec la ligne métier monde euh, des liens quotidiens avec nos filiales, c'est-à-dire qu'effectivement euh, les différents correspondants Trade Finance qui sont situés partout dans nos desks, euh, Asie, Amérique, Europe, France, euh, vont recevoir en fait, des demandes de la part de leurs clients pour vendre euh, ou acheter euh, vers ou en provenance de, de l'Afrique et immédiatement euh, nos correspondants vont prendre contact euh, avec euh, nos correspondants trade qui sont en filiale pour discuter euh, justement euh, de, des acheteurs qui sont euh, sur place. Est-ce que oui ou non cet acheteur est client euh, de notre filiale? Euh, Est-ce qu'il est en mesure d'ouvrir une lettre de crédit? Donc cette communauté en fait de, de, de correspondants trade finance euh, est clé en fait pour euh, vous accompagner. Euh, et euh, assurer effectivement que lorsqu'un client exportateur étranger souhaite euh, vous vendre, euh, tout soit en place pour euh, répondre euh, à, à vos demandes. Et puis un point important aussi, euh, dans le, la question, il y avait rassurer, euh, comment effectivement rassurer les, les, les fournisseurs euh, Comme vous le savez, il y a voilà, différents événements euh, qui arrivent dans les différents pays euh, et immédiatement, grâce à la présence euh, de nos filiales euh, en Afrique et aux liens étroits euh, que nous entretenons avec nos filiales, euh, nous sommes en mesure euh, immédiatement euh, de prendre contact avec eux, de savoir un petit peu euh, comment les choses se déroulent, est-ce que, voilà, en termes de continuité d'activité, on a une information vraiment live immédiatement et on est en mesure, à ce moment-là, de réconforter, rassurer nos clients fournisseurs et voilà de les tenir au courant. Et ça, c'est un, un élément très important pour rassurer effectivement l'ensemble et de notre communauté Trade et de, leur, de leurs clients. Ok, merci Blandine. Euh, euh, les clients euh, connectés, les partenaires peuvent poser des questions directement dans le chat, on les prend aussi. Euh, une question pour euh, Willy. Euh, il est dit, euh, nous avons relevé trois fois, enfin, SGBF pense-t-elle à ses clients des autres provinces qui travaillent sur les opérations internationales nous avons l'impression que toutes les opérations sont traitées à Ouagadougou et que de ce fait, nous sommes pénalisés. Bon, c'est un client de Bobo. Hein. Donc, euh, cette question, euh, je te la laisse. OK. Alors, déjà, je tiens à rassurer ce client et tous les clients euh, qui se trouveraient euh, dans sa situation. Nous pouvons et nous savons euh, prendre vos opérations et les exécuter de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso ou de toute autre région du Burkina Faso. Ça, c'est clair. Nous savons le faire, nous pouvons le faire, voilà. Alors, pour ce faire, nous avons deux canaux. Nous avons deux canaux mis à disposition à vous clients. Le premier canal, qui est probablement euh, le canal, je dirais, privilégié, c'est un canal euh, que je qualifierais de dématérialisé, euh, ce serait d'aller via euh, notre plateforme de banque à distance, mise à disposition, justement, euh, pour vous, clients entreprises, plateforme qui s'appelle cachenet euh, à travers laquelle vous pouvez justement initier vos opérations et nous saurons les prendre en charge. Le second canal, euh, qui est un canal que je qualifierais d'historique, c'est le canal physique. Ça veut dire que vous clients, vous avez toujours la possibilité d'apporter les pièces, les, les, les dossiers dans nos agences, euh, nos agences que ce soit à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso puisqu'on parlait de Bobo-Dioulasso ou dans les autres villes où nous sommes présents et nous saurons nous avons des dispositifs internes pour savoir faire remonter justement les éléments et euh, les traiter euh, de manière efficace voilà ce sont les, les, les différents canaux mis à votre disposition alors juste pour préciser aussi euh, au sein de la direction commerciale entreprise nous avons des équipes totalement dé dédiées hein, pour vos transactions internationales, ça c'est important de le repréciser aux clients, aussi bien pour le traitement des opérations, mais aussi l'accompagnement sur ces sujets et le conseil. Voilà. Très bien, merci Willy. Donc nous avons l'expertise de traiter vos opérations partout sur le territoire burkinabé et par les canaux que Willy vient de nous donner. Monsieur Garané, il y a une question sur la SOGECI. Pourquoi nous devons imprimer des documents physiques de la SOGECI alors que la tendance est à la dématérialisation des supports et que la technologie le permet d'ailleurs de nos jours La question est assez précise, hein, monsieur. Ah oui, une question très pertinente. Merci, oui. monsieur Diallo. Alors, il faudra observer une chose. La plateforme Sylvie s'adapte donc à la réglementation du commerce extérieur du Burkina Faso. Sa euh, mise en place. Euh, a été faite donc en, en deux phases. La première phase, qui est donc la phase de collecte des documents, de pré de et cette phase ça a commencé donc depuis 2016 au lancement donc de la plateforme. Donc, ça consiste à dématérialiser tous les documents du commerce extérieur, et ensuite à imprimer ces documents sur du papier sécurisé. Et ce sont seuls ces, ces documents euh, Imprimés par la plateforme sur du papier qui font foi devant l'administration douanière. C'est ce qui concerne la deuxième phase. La, la première phase. la deuxième phase, qui est donc la phase de dématérialisation intégrale du processus, d'ailleurs que nous venons d'amorcer, nous sommes en train actuellement de développer dans cette phase-là, où il n'y aura plus la circulation de documents physiques. Mais en attendant, pour répondre donc à votre question, nous sommes tenus d'imprimer les documents, les attestations et les autorisations délivrées par les administrations et les banques sur du papier sécurisé au profit donc des opérateurs économiques pour pouvoir présenter pour le dédouanement de leurs euh, marchandises. Merci beaucoup, M. Garonnet. C'est très précis. Euh, là sur le chat, il y a Monsieur Ablacé Savadogo qui pose une question. Euh, je pense qu'elle va s'adresser à Aruna Gouba et à, à Michael, éventuellement. Euh, M. Ablacé Savadogo dit Bonsoir et merci pour ce panel. Ma question est il paraît que les banques burkinabées ont des problèmes de transfert à l'international pour des raisons de devise. Est-ce le cas pour SGBF donc, euh, Aruna et Mickaël, je vous laisse euh, répondre. Merci, merci Robert. Euh, je, je, vais, je vais la prendre cette question. Alors, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a euh, un constat qui est que euh, beaucoup de banques, euh, effectivement, font face à, à, des, à des difficultés euh, pour se sourcer en devises pour répondre aux besoins de nos clients. Euh, pour répondre aux besoins de leurs clients, je dirais. Euh, Société Générale Burkina Faso, euh, comme Willy l'a rappelé, est la seule banque internationale au Burkina et a donc, je dirais, la chance euh, d'appartenir au groupe Société Générale euh, et aussi la chance d'avoir, euh, comme Michael aussi le rappelait, euh, un hub euh, en charge de, de, du change et qui est capable de nous sourcer euh, en devises. Globalement, le marché euh, du, du Burkina, ce qu'on constate et, et c'est euh, globalement dans la communauté, hein, euh, les banques se sourcent préférentiellement auprès de la Banque centrale. Euh, c'est la Banque centrale qui est teneuse des devises euh, étrangères qui rentrent dans la zone mois. Et euh, évidemment, euh, la Banque centrale euh, à travers le règlement communautaire, le R09, j'aurais peut-être le temps d'y revenir, euh, énonce les conditions dans lesquelles elle est disposée euh, à donner, à mettre les devises à la disposition euh, des banques et des clients pour le, le traitement de leurs opérations internationales. Et ces, ces exigences s'appliquent à, à toutes les banques. Euh, il est vrai que depuis quelques, quelques semaines, euh, disons que la banque, a, la banque centrale a tenu à rappeler les fondamentaux parce que c'est vrai que euh, peut-être que les, les, euh, les devises étaient euh, octroyées euh, parfois dans des conditions euh, qui ne les satisfaisaient pas. Euh, donc elle a tenu quand même à rappeler les fondamentaux, notamment euh, tout ce qui concerne les règles qui doivent, les règles, euh, la R09 qui est, qui est le règlement relatif aux relations financières extérieures euh, des États membres de l'UE au mois. Et donc les banques doivent se conformer à ces règles, à ces exigences, et leurs clients aussi, pour disposer des devises. À la Société Générale Burkina Faso, on a un pôle d'expertise dédié. Euh, on sait justement quelles sont les attentes du régulateur en la matière. On sait les anticiper avec nos clients. Euh, si bien qu'aujourd'hui, euh, dans nos échanges avec le régulateur, on n'a pas vraiment ces difficultés-là. On sait que les règles ont été rappelées à nouveau. Euh, on avait la chance de les appliquer déjà avant. Euh, donc aujourd'hui, je, je dirais même que on est un peu victime de cette situation parce que euh, sur les dernières semaines, euh, et M. Garnet d'ailleurs le, le rappelait, on est extrêmement sollicité par le marché du Burkina pour le traitement des opérations internationales parce que euh, justement, on sait faire. Euh, et on sait se sourcer à, à, à, la, à la Banque centrale. Très bien. Merci beaucoup, Aouna. Euh, une autre question de Clémence Poda. Je pense que Mickaël en avait un peu parlé. Peut-être que là, on te demande d'aller un peu plus en profondeur. Clémence Poda dit, quels sont les changements importants qui ont impacté le coût de l'achat des devises, notamment euh, le dollar donc, euh, Clémence pourra avoir plus de précision sur euh, les facteurs euh, qui ont fait euh, augmenter euh, le coût d'achat du, du dollar. Il y a deux facteurs. Je vais d'abord reprendre les éléments qui ont été donnés par Aruna parce qu'ils ont une incidence sur le marché interbancaire, en tout cas pour les dossiers qui ne sont pas couverts. Euh, ces dernières semaines, avec le nombre de rejets qui a augmenté, ça crée une tension en termes de demande à l'international sur les devises ce qui fait que le taux d'acquisition a extrêmement, enfin, a beaucoup monté, enfin, a connu une forte volatilité. Ça, c'est un des aspects parce que pour pouvoir acquérir la devise contre, quand je parle d'euros, hein, des euros contre des, des francs CFA, euh, il y a euh, cet effet d'offre et de demande qui fait que quand il y a pas mal, il y a beaucoup de demandes en local le côté offre, il n'y a pas une, une, une évolution extraordinaire. Donc, ça crée une tension et ce qui fait que les taux d'acquisition peuvent être élevés. Maintenant, pour revenir sur le dollar, compte tenu de la liaison, enfin, du, du, de la parité fixe avec, avec l'euro. Donc, euh, quand l'euro se déprécie directement euh, face au dollar, directement, ça a un impact sur le cours euh, USD, euh, USD off. Pourquoi le, le cours s'est déprécié Il y a différents facteurs. Le premier facteur, c'est... Euh, la, la crise euh, euh, russo-ukrainienne qui, qui a apporté, je vais dire, un, un coup au, euh, à la croissance européenne. La croissance européenne, pourquoi? On approche des périodes où la consommation en énergie est élevée, euh, sachant qu'on sort d'une période post-Covid où les banques centrales ont injecté beaucoup d'argent pour permettre aux économies de se relancer. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la Banque centrale européenne, pour justement, euh, dans un, un des rôles, c'est lutter contre l'inflation, mais également euh, relancer les économies, était à cheval et était un peu indécise en, en retirant de la liquidité sur le marché pour lutter contre l'inflation ou en continuant à réinjecter pour pouvoir soutenir les économies. Ce qu'elle a décidé, c'est de pouvoir de suivre l'exemple de la Banque centrale euh, américaine et d'augmenter les taux. Le problème, c'est que l'augmentation des taux qui a été faite par la Banque centrale européenne, n'était pas au niveau de la Banque centrale américaine. Donc, les investisseurs ont délaissé leurs euros pour pouvoir acquérir des dollars, qui, en termes de rentabilité, étaient plus intéressants. Et ce phénomène, justement, de cession des euros et d'acquisition des dollars, crée une devise européenne qui est beaucoup plus faible. C'est un des facteurs, mis à part, je dirais, l'évolution économique, parce que c'est un des facteurs importants de la partie euro, mais c'est surtout cette, ce, cet attentisme sur la mise en place des, des, de la politique monétaire et également le fait que la, la, politique, la, la politique de la Fed soit beaucoup plus agressive, qui a directement créé un déséquilibre avec, et qui a impacté le cours de l'euro-dollar. Donc, c'est ces éléments-là qui sont importants, je dirais, à, à retenir, ces éléments de croissance de l'économie, ces éléments également d'impact de la crise et des matières premières, qui ont influé sur, sur le dollar. D'accord, très bien. Merci, michael et, et, Restons sur ce sujet-là, parce qu'il y a une question à laquelle je pense que tu avais déjà répondu, qui est posée par M. Rabirawi, qui demande en fait, face à ces fluctuations, quelles sont les, les, les couvertures que vous proposez Très rapidement, peut-être tu reviens là-dessus avant qu'on prenne une autre question. Ok, très rapidement, il y a deux produits qui sont phares, euh, qui sont le change à Le change à consiste à quoi à, dès que vous avez la facture, enfin le montant de la facture à régler en devise, pouvoir fixer le, euh, le cours de change. Euh, L'autre euh, produit qui est mis en avant, c'est le change à terme flexible, qui permet non seulement de fixer le cours de change, mais également pendant la durée de vie de la transaction, pouvoir faire des tirages, que ce soit un tirage global donc tout le montant ou un tirage partiel jusqu'à maturité. Je pense que ces deux produits là sont des produits qui ont été éprouvés et qui répondent clairement au besoin de ne pas être confronté à une variation défavorable de des cours, des cours, euh, des cours euh, sur les devises sur le marché mondial. Merci, merci, merci, euh, Michael. J'espère que euh, nos, nos, nos clients, euh, Rabi Raoui et Clémence Poda, ont eu euh, des réponses à leurs questions. Alors, je continue sur les questions qui nous sont déjà remontées. Une question pour euh, Willy. Euh, je lis tel quel. J'avoue que nous avons parfois beaucoup de mal à faire comprendre les exigences de la banque à notre partenaire étranger. Est-ce que SGBF est prête à s'associer à nous lors des rencontres avec nos partenaires étrangers pour ces problématiques liées aux paiements internationaux Alors, je dirais tout à fait, et nous le faisons déjà. Euh, comme je l'ai dit euh, plus tôt, euh, le groupe Société Générale est un groupe euh, représenté globalement, hein, c'est-à-dire présent euh, sur plusieurs euh, géographies dans le monde, mais c'est aussi un groupe euh, qui a su développer euh, différents métiers euh, et donc différentes expertises. Et euh, Société Générale Burkina Faso est une filiale de ce groupe. Donc naturellement, nous avons accès à ces expertises, à ses connaissances intimes de certaines géographies. On parle du dollar, donc des US, on parle de l'euro, ça veut dire l'environnement européen. Ces euh, expertises et surtout ces environnements, okay, qui peuvent être économiques et, comme le disait justement Michael, impactant sur, euh, sur certaines données euh, en termes de devises. Alors, notre rôle, le rôle dans lequel nous nous inscrivons en tant que collaborateurs Société Générale, c'est justement de faire profiter nos clients de toutes ces expertises à travers notre posture et notre positionnement de conseil. Nous sommes des banquiers conseils pour ces clients, pour mieux les accompagner et évidemment les aider à sécuriser leurs affaires, sécuriser leurs flux, leurs transactions. Et nous sommes disposés à avoir cet accompagnement auprès de leurs partenaires. Renforcer leur crédibilité, ça rassure le banquier. Quelque part. Voilà. Et aussi, euh, il y a quand même un devoir de pédagogie que nous nous, euh, nous obligeons, que nous nous imposons, euh, c'est notamment savoir être le relais euh, justement des messages du régulateur. Euh, parce que nous sommes dans des fonctions régulées. Euh, la banque, c'est un métier régulé. Et euh, le banquier central, justement, est exigeant vis-à-vis -vis des banques, mais vis-à-vis -vis des clients. Et la première exigence vis-à-vis euh, -vis des banques, c'est justement que nous sécurisions justement euh, les transactions, les avoirs de nos clients. Donc nous savons aussi transmettre, expliquer les différents messages, les raisons pour lesquelles certaines situations peuvent se présenter. Nous savons les expliquer à nos clients et aux partenaires de nos clients. C'est notre devoir. Très bien. Merci, Louis. Donc On vend des produits, on vend du conseil et voilà. le tout euh, dans le respect de la réglementation en accompagnant le, Exactement. le régulateur. Exactement. Okay. Alors j'ai une question là pour euh, euh, Blandine. Quel avantage y a-t-il à solliciter Société Générale sur les crédits documentaires alors que les banques locales savent le faire? Quel avantage? Merci pour cette question vient de le préciser, Monsieur Tienké, effectivement, euh, on est une banque universelle euh, et AG Burkina est filiale euh, voilà, du groupe Société Générale. Et le groupe Société Générale euh, est présent donc dans 66 pays, mais surtout a un réseau de correspondance bancaire euh, de plus de 470 banques. Et en fait, comme vous le savez, euh, le trade finance euh, et plus particulièrement le, le, le crédit documentaire nécessite en fait que euh, Société Générale est euh, une relation SWIFT avec la banque du fournisseur. C'est comme ça que nous pouvons vous accompagner euh, lorsque vous allez acheter effectivement des produits à l'étranger. Euh, nous allons euh, donc potentiellement ouvrir une lettre de crédit euh, qui va transiter par SG Paris euh, et qui ensuite effectivement euh, va être notifiée euh, à la banque du fournisseur. Et pour cela, nous devons avoir une relation SWIFT avec la banque du fournisseur. Ça, c'est le premier, bien sûr, euh, grand avantage euh, du groupe Société Générale, euh, c'est de pouvoir vous accompagner euh, auprès de vos fournisseurs euh, avec un réseau de, de, de plus de 470 banques. Ce réseau bancaire doit être euh, entretenu en fait par, par chaque banque, c'est-à-dire qu'il euh, y a dans notre jargon ce qu'on appelle une clé en fait hein, RMA avec la, avec la banque euh, du fournisseur. Et il faut aussi, bien sûr, entretenir la conformité, c'est-à-dire euh, avoir un KYC. Vous savez ce que c'est, euh, puisque aujourd'hui, effectivement, euh, euh, nous devons avoir euh, ces contraintes de conformité sur chacun des acteurs. Euh, et donc, ce, ce réseau est, est, est entretenu avec un coup. Donc, c'est un des grands avantages du groupe Société Générale, c'est de maintenir euh, en fait des relations SWIFT euh, avec effectivement euh, l'ensemble de ce, de ce réseau, puisque, dans une lettre de crédit, comme je le disais, il y a quatre acteurs, euh, l'acheteur et sa banque, et le fournisseur et, euh, et, euh, et sa banque. Et c'est comme ça euh, que nous réussirons à vous accompagner. L'autre point important, euh, comme l'a pré précisé euh, euh, aussi M. Tienje et Aruna, euh, c'est l'expertise. Euh, c'est qu'effectivement, euh, je pense que vous vous adressez aussi à Société Générale Burkina pour avoir euh, leur expertise. Et, et si, par hasard, ils ont des questions, eh ben ils viennent nous voir euh, effectivement euh, au siège. Euh, et cette expertise est d'autant plus importante pour les matières premières. Euh, comme vous le savez, nous sommes présents dans le financement des traders euh, depuis plusieurs décennies. Nous avons une grande expertise, euh, autant au niveau métier technique, mais au niveau des acteurs aussi. Et vous savez très bien que euh, sur le pétrole, il est essentiel euh, de connaître les acteurs. De, de, de ce marché-là, de savoir à qui euh, on achète, euh, d'où vient euh, effectivement euh, le, le, le sous-jacent, en fait en l'occurrence là potentiellement le, le pétrole, mais pas que, il y a d'autres matières premières. Donc ce que vous allez rechercher auprès de Société Générale, c'est son expertise et l'expertise des équipes qui sont là pour, voilà, pour répondre à, à, à vos besoins, pour des schémas aussi potentiellement euh, euh, qui peuvent être structurés, euh, pas plein de vanilla, et, euh, et on va être là pour, euh, voilà, pour répondre à, à, à votre demande. Donc deux choses notre réseau, euh, très important, et qui, qui a un coût, qui doit être entretenu, et, euh, et, euh, et notre expertise. Très bien, -mer merci euh, Blandine. Euh, alors, j'ai une question de... Sabrina Hage, la BCAO a des exigences telles que les AI et les AC imprimés à travers euh, la SOGESI qui sont rejetés pour non-conformité doivent faire l'objet de signatures douanières supplémentaires. Comment SOGESI peut accompagner les opérateurs et les banques C'est pour vous, M. Garanet. Oui, merci, M. Diallo. Alors, je dois dire que. Pour le moment, la, comme je l'ai dit, Sylvie s'applique donc à la réglementation du commerce extérieur en attendant que les autorités fassent réviser donc les lois, fassent évoluer donc les, les textes en la matière. Donc nous sommes tenus aujourd'hui d'imprimer les AI, comme euh, il le dit, et de faire viser par l'administration douanière pour permettre donc aux clients de réaliser dans les opérations de couverture. Ce qu'il faut retenir également, nous avons travaillé actuellement donc à interfacer les, les deux systèmes, dont le système douanier qui est Sidonia et le système Sylvie. Et très certainement, très prochainement, on pourra réaliser donc des opérations électroniques sans imprimer physiquement. Mais en attendant la réglementation, nous impose, impose donc aux opérateurs économiques de faire viser les alliés pour transmettre donc à la Banque centrale. Donc on comprend que la situation pourrait évoluer ici. Euh, Entre-temps, c'est permis, on va dire. Si le, oui, certainement. D'ailleurs, nous sommes là-dessus. Nous bien. avons travaillé aujourd'hui à interfacer les deux systèmes. Sylvie et à communiquent. Ils peuvent, ils peuvent se changer des données, mais il faut faire accompagner également par l'évolution de la réglementation. Voilà. Donc si la réglementation le permet... Donc, tout sera électronique, il n'y aura pas la signature des signatures et de signature électronique physique. Tous ces voilà la signature okay. électronique également. Très bien, merci M. Garanet. Une question, spectateur anonyme, c'est le nom. Quel est le coût moyen d'un contrat de change à terme à EGBF Le coût moyen d'un contrat de change à terme, Michael et, et Aruna. Je ne sais pas si euh, vous avez. <rire> dans un premier temps parce qu'il peut avoir ça peut être un change en, en euro dollar enfin ou en d'autres devises mais également le montant et la duration. donc je pense que le, le plus simple pour avoir des cotations indicatives est peut-être de se rapprocher de nos de nos vendeurs qui sont au sein de la salle des marchés notamment Benjamin Bouldo et Laetitia Vetta qui est eux pour nous donner des cotations indicatives en prenant en compte tous les éléments qui sont nécessaires pour vous donner un prix. Il y a le risque qu'on prend la contrepartie. Il y a vraiment un ensemble d'éléments qui sont importants pour donner un prix. Et il n'y a pas de prix uniforme sur la partie change à terme. Ce sont des prix qui se font selon tous les paramètres que j'ai cités. Merci, Michael. Donc, en fait, les, les prix, bien entendu, dépendent de, de plusieurs paramètres comme on peut l'imaginer. Euh, une autre question. J'aimerais revenir sur la quittance de reversement de la retenue à la source. Qu'est-ce qui justifie que la banque demande un tel document pour exécuter un transfert On a l'impression que c'est un contrôle fiscal. <rires> Aouna Gouba. Merci, Robert. La, la question me fait un peu sourire, mais c'est vrai que, euh, euh, peut-être, avant de répondre à, à cette question, je, je vais rappeler le contexte. Euh, en fait, euh, comme Willy l'a rappelé, nous sommes sur des opérations internationales, sur des opérations assez régulières. Euh, et donc, l'ensemble de la documentation que nous allons euh, demander à nos clients pour le traitement des, des opérations euh, répond à des exigences réglementaires. Tout à fait. En gros, quand on a, euh, on a une demande de transfert d'un client, suivant la nature euh, de, de la transaction, on va se poser la question de savoir ben, quelles sont les dispositions euh, législatives et réglementaires qui encadrent cette transaction euh, et donc le, le, pour parler de, de la quittance de la retenue à la source, euh, on est là dans des cas, dans des situations où on règle des services à des prestataires étrangers euh, qui interviennent donc euh, au Burkina. Et donc dans le cadre du règlement des prestations à l'étranger, euh, des prestations fournies par des, des, des prestataires étrangers, euh, nos dispositions fiscales prévoient effectivement... Euh, la perception d'une retenue à la source sur les sommes à verser aux prestataires étrangers. Euh, et donc, cette disposition euh, doit être appliquée, ce qui fait que quand on a un transfert pour l'exécution, pour le règlement de service, euh, nous allons euh, chercher à savoir si cette retenue à la source qui est obligatoire a été opérée euh, et quels sont les sous-jacents pour apporter cette preuve. Et l'ensemble de ces éléments d'ailleurs euh, va nous servir euh, pour nous tourner à posteriori éventuellement vers la banque centrale pour obtenir les devises en retour et c'est des, des, des euh, documents qui, qui vont être exigés. Alors sur cette euh, quittance en particulier, c'est vrai que ça fait, euh, ça fait débat. Euh, parce que quand on l'exige en amont au moment où on est en train d'exécuter le transfert, on peut se retrouver dans des situation dans lesquelles le client n'en dispose pas pour l'instant. Parce qu'effectivement, le Code fiscal prévoit euh, que la, la retenue à la source soit reversée euh, au plus tard le 20 du mois suivant la date de règlement. Donc forcément, euh, le client, s'il n'a pas anticipé le, le, le versement, il peut ne pas avoir la quittance. Et Société Générale Burkina Faso, d'ailleurs, pour répondre à cette question... Euh, en étroite collaboration avec la Banque centrale, avons convenu euh, que nous pouvons euh, avoir simplement une lettre d'engagement du client euh, à procéder au versement de la retenue a posteriori. Et donc, sur la base de cette lettre d'engagement, nous payons effectivement le, le, le service et la Banque centrale accepte de, de nous donner la devise. Donc voici, euh, euh, pour revenir sur ce, sur ce document, une dernière précision. Euh, cette retenue euh, ne s'applique pas aux, aux ressortissants, euh, aux entreprises euh, résidentes en France et en Tunisie, euh, tout simplement en vertu de conventions fiscales qui lient Exactement. le Burkina Faso à ces deux pays. Exactement. Merci Aruna. C est, c est, comme tu le dis, c'est de préciser qu'on est dans un métier quand même qui, est, qui est réglementé. On est soumis à la, à la réglementation locale en termes de fiscalité, ce qui nous impose... De, de, de remplir, en fait, ce rôle qu'on a en termes de, de, de civisme fiscal. Mais bien entendu, comme on l'a dit, avec cette lettre d'engagement, cela nous permet de traiter vos opérations. Monsieur Zesouma Ouattara pose la question « Quelle garantie la EGBF donne-t-elle à ses clients afin de consolider le lien avec les fournisseurs, surtout dans les situations où les paiements n'aboutissent pas dans les délais » euh, Peut-être Blandine oui, euh, alors euh, là on parle de... Monsieur Zesuma. Ouattara parle de délai. Délai, c'est ça. Euh, et donc forcément quand on parle de délai, ça veut dire qu'il y a des, des engagements contractuels avec le fournisseur qui s'attend à recevoir des, des, des fonds, à, à recevoir des devises. Euh, quand on est sur des, euh, sur des engagements de délai très précis, ce qu'on va recommander à nos clients, évidemment, c'est d'aller vers des solutions, notamment de trade de finance, euh, qui, qui nous permettent d'encadrer le délai de règlement. Exactement. Et là, en l'occurrence, le crédit documentaire est un outil très approprié euh, parce qu'on va euh, très précisément euh, énoncer les conditions dans lesquelles le règlement doit se faire euh, et dans quel délai cela doit se faire. Euh, Michael parlait aussi de, de solutions de change à terme euh, notamment quand on est su du change à terme fixe, euh, du change à terme sec, on a la possibilité de prendre l'engagement avec le client de lui donner des devises à une date précise pour, pour le règlement de la transaction et dès lors qu'on a cet engagement, euh, bien entendu, on va, euh, on va respecter l'engagement le, le, le, le, de délai. Euh, après il faut euh, dire que Société Générale Burkina Faso met naturellement euh, tout un ensemble de dispositifs pour s'assurer que le traitement euh, des opérations à l'international se passe dans les meilleurs délais possibles. Nous savons très pertinemment que sur le, sur le, le, le, le secteur, le, le, disons le domaine des opérations bancaires internationales, l'un des points clés, c'est le délai de traitement. Oui. Euh, et donc ça, nous y mettons, euh, nous mettons vraiment toute une batterie de, de, de dispositions et d'outils euh, et, et d'organisation euh, pour assurer à nos clients de pouvoir disposer des devises dans, des, dans les meilleurs délais. Ce qui fait que d'ailleurs, en règle générale, on traite d'abord les opérations des clients avant de nous tourner vers la banque centrale, pour ne pas faire subir à nos clients le, le délai d'examen euh, que peut avoir la banque centrale. En tout cas, c'est ce, ce canal qu'on privilégie pour effectivement euh, servir nos clients dans les meilleurs délais. Ça fait. Merci, Aruna. Dans le chat, on a, on a, on a beaucoup de questions. Il hein, y en a qui se recoupent. Donc, euh, la question de Laurent Lengani est, est, est revenue à plusieurs fois. Alors, bonjour. Face à la pénurie actuelle de devises, les banques demandent des factures définitives et des bordereaux de livraison pour pouvoir faire les transferts. Cependant, la plupart des fournisseurs étrangers ne peuvent pas fournir ces documents tant que les virements ne sont pas effectifs. Que faire alors Michael, euh, ah ou non, tu, tu, tu prends aussi. Michael a des compléments, il pourra. Okay, euh, ajouter. C'est une bonne question. On, on parlait notamment de, tantôt des, des, des rappels que la Banque centrale a fait récemment pour revenir aux fondamentaux. Euh, donc le, le règlement euh, numéro 9 euh, de 2010 qui euh, encadre les relations financières extérieures des États membres de l'UOMOA euh, précise effectivement les conditions dans lesquelles euh, le règlement des importations doit se faire. Euh, et notamment l'instruction numéro 2 euh, qui accompagne ce règlement euh, donne un peu plus de détails. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le règlement des importations, on peut distinguer trois cas de figure. Euh, premier cas de figure, la marchandise a été effectivement importée et livrée euh, au Burkina. Euh, et donc, dans ce cas de figure, bien entendu, on doit pouvoir disposer des documents douaniers qui attestent que la marchandise a été livrée. Et donc, euh, dans ces conditions, l'attestation d'importation euh, visée par la douane sera euh, un document euh, obligatoire pour le traitement de, de, de cette opération. Deuxième cas de figure, euh, l'importation a, a été faite, par contre la livraison n'a pas encore été réalisée au Burkina. Donc on dira que l'expédition est en cours. Euh, et donc dans ce cas de figure, bien entendu, on ne peut pas avoir de document douanier attestant de l'entrée des marchandises. Et donc dans ces conditions, ce qu'on va demander euh, et ce que prévoit le règlement et qui a, qui a tout son sens, c'est le document de transport, euh, donc le connaissement maritime, euh, la lettre de transport aérien, hein, donc suivant le mode de transport, le document de transport qui atteste que l'expédition a été faite et est en cours et à destination euh, du, du, du territoire douanier. Euh, troisième cas de figure... Euh, L'importation, effectivement, n'a pas encore été réalisée. Par contre, le fournisseur exige un règlement. On est donc là dans des cas de règlement d'avance qui sont, qui sont exigés. Euh, C'est vrai que lorsque les, les, les, la dernière circulaire de, de la Banque centrale euh, est arrivée sur le marché burkinabé euh, en octobre dernier, il y a eu quelques confusions euh, sur ce, sur ce point-là. En tout cas, il n'a pas été... Euh, abordé dans son entièreté. Euh, ce que la communauté euh, bancaire a fait, c'est s'est rapprochée effectivement du, du régulateur à travers la euh, fétière à travers l'Association la professionnelle des banques et établissements financiers, euh, qui justement a précisé euh, le, le, le, le cas euh, pour simplement rappeler que le règlement euh, prévoit des règlements d'avance L'instruction numéro 2, notamment dans son article 4, prévoit qu'il soit, euh, soit possible de faire des règlements d'avance. Euh, simplement, ce qui va être exigé, c'est le contrat commercial entre les parties euh, qui énonce clairement ces conditions de règlement d'avance. Et sous ces conditions, euh, la BCAO nous a assuré, euh, et je n'ai aucun doute là-dessus, euh, qu'elle pourra nous accompagner pour, pour obtenir les devises pour le règlement de telles transactions. Très bien. Merci, Aouna. Euh, il y a une question pour M. Garané. La Sogecy a-t-elle un moyen de pression sur les autres acteurs pour que les dossiers soient validés plus rapidement sur la plateforme Merci, M. Diallo. Au niveau de la Sogecy, c'est que nous avons, mis en place, nous avons mis en place un dispositif euh, de surveillance des dossiers qui sont sur la plateforme à travers la mise en place d'un centre d'appel ultra moderne et qui est administré et géré par nos téléconseillers, par nos attachés commerciaux et d'ailleurs je suis venu aujourd'hui avec euh, l'attaché commercial en charge des opérations de la Société Générale et, et Monsieur Gouba en sait comment donc nous, nous travaillons Également, nous avons euh, signé avec les administrations des pactes de performance qui les amènent donc à signer, à traiter donc les documents hein, selon euh, un temps qui a été déjà défini avec donc, euh, nous. Euh, la surveillance des dossiers qui sont sur la plateforme consiste donc pour nos téléconseillers, pour nos, nos attachés commerciaux, à surveiller, à relancer toutes les administrations dont le délai d'attente du dossier est déjà atteint. Donc avec les administrations, certaines administrations, nous avons trois heures. Avec les banques d'ailleurs, on exige trois heures. Donc ce qui nous amène, euh, notre partenaire, la Société Générale, Certainement, vos collaborateurs, ils pensent, ils pensent que les agents, les collaborateurs de la SOGICI sont euh, percutants, nous les, nous les relançons, nous les exigeons donc ils traitent les dossiers dans les délais. Très bien. bien c'est. En tout cas, nous confirmons la disponibilité de la SOGICI pour le traitement des opérations. Nous avons une question qui, qui enfin, on essaie de les recouper, hein, qui, qui, euh, qui rejoint un peu une question de Sabrina Hage. Euh, J'ai certains fournisseurs en Belgique, notamment, qui n'arrivent pas à faire confirmer des LC ouvertes par EGBF chez Société Générale Belgique. Ou alors escomptez nos traites avalisées par EGBF dans cette banque. Je précise qu'ils ne sont pas clients de Société Générale Belgique. Blandine on ne le sait pas, mais quasiment 80-90% des lettres de crédit qui sont traitées par Société Générale à, à, à Paris sont en faveur de non-clients. Donc, on traite tout à fait euh, les, les, les crédits documentaires en faveur des non-clients, mais pour autant, comme je l'ai précisé euh, précédemment, d'être en clé en fait, avec la banque du fournisseur. Et, et malheureusement, c'est là où potentiellement, euh, l'opération ne peut pas être faite. Si effectivement vous vendez à, à un fournisseur situé dans un pays euh, dans lequel on n'a pas, enfin a priori on a en général euh, une banque, voilà, on a des correspondants partout, mais bien sûr dans certains pays pour des raisons différentes, euh, on peut ne pas avoir de, de, de correspondance, c'est rare, mais ça peut arriver, euh, ou sinon tout bêtement, le fournisseur euh, n'est pas client de la banque avec laquelle euh, on a une relation SWIFT. Donc du coup, on ne va pas pouvoir euh, en fait, procéder. Alors, on, on, on demande à ce moment-là à notre filiale, notamment à SG Burkina, de demander euh, à son client importateur, de demander à son fournisseur euh, de nous donner en fait une, une autre banque. Donc, ça, c'est ce qui arrive tous les jours. L'objectif étant en effet, de pouvoir répondre favorablement aux clients importateurs et aux fournisseurs. Donc, ça, c'est le premier point. L'autre point, on parle plus précisément de la Belgique. En fait, aujourd'hui, les desks travaillent en effet avec leurs clients. Et ça, nos filiales le savent tout à fait. Donc, on a précisé aux filiales d'ouvrir les lettres de crédit sur SG Paris, où nous avons un département dédié pour traiter les lettres de crédit en faveur de nos clients. Donc, si effectivement, par erreur, l'opération est arrivée au niveau du desk, de la Belgique. Le desk de la Belgique est tout à fait au courant, va préciser à la filiale qu'eux ne traitent qu'avec leurs clients. Dans ces cas-là, l'opération repart sur Paris, mais ensuite, pour autant qu'on soit... Euh, en relation Swift avec la banque du fournisseur euh, et que voilà on fasse on, comme d'habitude les checks de conformité que euh, les parties soient effectivement euh, euh, voilà euh, sans, sans sans hit comme on dit dans notre dans notre dans notre langage mais il ne doit pas y avoir de problème euh, à effectivement euh, traiter les opérations en faveur de nos clients l'autre point que je vois effectivement dans le dans le chat au niveau des, des, des questions c'est euh, l'escompte de traite avalisées. En fait, le, le, le, les traites avalisées sont escomptées par une de nos filiales euh, SG Factoring euh, et qui a ses propres règles en fait euh, sur, sur, sur nos filiales et, et ses propres limites. Euh, donc effectivement, on, on avait déjà fait remonter le, le, le point. Euh, donc aujourd'hui, c'est vrai que certaines traites avalisées euh, sur, sur le Burkina Faso n'ont pas... Pas pu être escompté euh, mais SG Factoring voilà a, a, comme toutes les banques et, et, et, et, et comme nous aussi euh, on a effectivement des, des, des limites pays en fait hein, sur les différents pays euh, qui va dépendre voilà de, de, de, de la partie géopolitique okay. du risque pays etc donc l'escompte très avalisé on a fait remonter le point euh, probablement peut-être que la limite va, va, va, va de nouveau être disponible euh, mais euh, voilà, euh, en, en tout cas, il, il, il, c'est aussi un, un point à l'escompte de traitabiliser en faveur de non-clients, euh, voilà, c'est aussi euh, des règles propres à Eg Factoring, euh, et c'est ça aussi potentiellement, voilà, qui peut, sur certains flux, euh, bloquer. D'accord, merci Blondine. Euh, on a beaucoup de questions, hein, parce que peut-être, euh, on remercie vraiment les partenaires et les clients, parce qu'on a autour de 140 connectés actuellement, ça montre l'intérêt qu'on a sur le sujet on a la question de Amadou Kassamba. Euh, je salue l'expertise de la EGBF sur les transferts internationaux. Merci. Est-il impératif pour chaque transfert international d'obtenir le retour du régulateur de la banque centrale avant de procéder au paiement Ah ou non Oui, mais merci, merci pour la question, euh, M. Kassamba. Euh, je crois que je, je le rappelais tantôt, hein, euh, globalement, pour traiter les opérations internationales, euh, on a deux schémas possibles. Euh, soit on a, euh, je vais dire, suffisamment euh, de devises ou en tout cas de lignes auprès de Société Générale Paris, parce que Société Générale Paris, euh, fort heureusement, met à notre disposition euh, un matelas de, de, de, de, de devises pour pouvoir travailler, si c'est sous forme de découvert, il faut, il faut le dire et donc nous utilisons ce canal-là et c'est ce canal-là d'ailleurs qui, qui est privilégié dans le traitement de nos opérations je dirais que 90% 95% de nos opérations euh, passent d'abord par ce canal-là nous avons une ligne de découvert qui est disponible nous avons la possibilité d'utiliser nos devises nous traitons les dossiers euh, donc du coup on aura des délais autour de 24-48 heures pour le traitement de ces opérations et a posteriori on ira, euh, on ira en couverture auprès de la Banque centrale. La seule exigence, c'est qu'on s'assurera que la documentation qui nous est produite répond effectivement aux normes dans lesquelles la Banque centrale est disposée à nous mettre les devises à disposition. Tout à fait. Donc la, la, la réglementation reste le maître mot. Hein. Alors nous avons une autre question de Soudré Mariam. Quelle disposition prend la banque pour éviter à ses clients de se faire escroquer par des individus usur usurpateurs de comptes de certains fournisseurs pour bénéficier des transferts, pour régler les factures Donc, euh, je pense que cette question est quand même assez... Euh... Oui, euh, c'est une question extrêmement, extrêmement intéressante et, et importante euh, et d'expérience d'ailleurs de, de, de, dans d'autres banques. Euh, et d'expérience aussi, d'échanges avec certains clients. Malheureusement, c'est des cas qui se sont produits. Euh, et donc, quand on est sur des, des, des groupes comme Société Générale, euh, qui est, et c'est pour ça qu'on enfin, on trouve parfois qu'on est très exigeant, mais c'est le traitement des opérations de nos clients. On, on tient véritablement à protéger nos clients. Euh, et donc, euh, dans le traitement des opérations, on va mener un certain nombre de diligences pour nous assurer que le flux qu'on est en train d'envoyer, euh, déjà économiquement, il est justifié. Donc, on n'a pas de doute sur le sur le, sur le sous-jacent. Euh, ensuite, les parties qui sont euh, impliquées dans cette transaction, euh, on prend le soin de vérifier que ces parties euh, effectivement existent, euh, sont ré réelles en griffe, ne font pas l'objet de, de, de, de sanctions ou autres. Pour pouvoir justement orienter nos flux. Il faut dire aussi que les flux que nous traitons à travers Société Générale Burkina passent par le filtre aussi de nos banques, de nos, de, de nos, de nos maisons-mères. Pour ce qui est des flux en dollars, ça va transiter principalement par Société Générale New York qui va également mener des diligences sur le flux qui, qui leur est envoyé pour s'assurer que les éléments... Euh, envoyés dans, dans la transaction ne, ne sont pas douteux. Et quand il y a effectivement des doutes, euh, on revient vers nos clients. Et pour vous donner une anecdote, c'est arrivé euh, d'ailleurs euh, pas plus tard que cette année euh, qu'on ait un retour de, de, de, de Société Générale New York sur, euh, sur, des, des, sur une transaction qui avait une apparence un peu, un peu douteuse. Et donc, dans ces conditions, on se rapproche de nos clients pour nous assurer que la transaction est réelle. Exactement. Et puis, on s'aperçoit qu'il y avait effectivement une usurpation d'identité. Donc, c'est des, des sujets qui sont extrêmement sensibles, mais quand on a des dispositions et des, et des outils tels que celles mises en place par Société Générale, on sait prémunir effectivement nos clients de ces de ces mésaventures. Ok, euh, nous allons prendre quand même encore une question. Il y a, il y a un, un des participants, une des participantes, on va dire, qui, est, qui reste sur sa fin, sur, sur, sur une réponse. Donc je, je, je reviens là-dessus. Rosine Koutiebou-Kompaore. Bonsoir à tous. Je reste toujours. Une minute. Je reste toujours sur ma soif. Quant à la question à savoir pourquoi les banques nous réclament le BL avant le transfert des fonds, tout en sachant que nous ne pouvons pas en disposer avant encaissement des fonds par le fournisseur. Donc là, je, je, du coup, ça nécessite effectivement qu'on reprécise le, le point. Euh, et je disais, euh, effectivement, je, je ne sais pas quand elle parle de banque, je ne sais pas si cette exigence vient de Société Générale Burkina, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est une pratique que nous ne faisons pas. Euh, C'est vrai que je le rappelais, quand la circulaire est sortie de, de la Banque centrale, certains ont quand même euh, commencé à exiger, certaines banques ont commencé à exiger euh, euh, des BL alors que l'expédition n'était pas encore faite. Et ça, ça n'a effectivement pas de, pas de pertinence et pas de justification euh, rationnelle. Euh, et, et là, je rappelais qu'aujourd'hui, pour le traitement de règlement d'avance, tout ce dont on a besoin, c'est d'un contrat commercial entre les parties euh, dans le cadre duquel il a été précisé que des règlements d'avance sont exigés. Et dès lors que nous avons ces éléments, l'opération peut être traitée. Et ça, c'est euh, les dispositions euh, d'ailleurs euh, communautaires qui le prévoient. Je rappelais euh, l'article 4 de, de l'instruction numéro 2 qui précise ce cas-là. J'espère que Rosine euh, Koutiebou-Kompaoré est rassurée maintenant par la réponse de Aruna Gouba. Une question pour euh, Blondine. Il est de plus en plus question de tenir compte des enjeux environnementaux dans nos modèles de développement. Et je sais que c'est un sujet qui est cher au groupe Société Générale. Alors comment Société Générale et plus particulièrement SGBF accompagne-t-elle ses clients à la transition énergétique dans le cadre de son ambitieux, de son ambition, pardon, RSE. Là, c'est un sujet effectivement qui est, qui est très cher au groupe. Blandine Oui, absolument. Bah, merci. Euh, alors, euh, je pourrais être longue sur ce sujet parce qu'effectivement, nous travaillons aujourd'hui quotidiennement sur effectivement, la transition énergétique, la manière dont nous souhaitons accompagner les différents projets. donc Il y a eu la COP 27, il y a eu énormément de décisions qui ont été prises par justement le continent africain, comme vous avez pu le voir, avec la création de beaucoup de fonds pour venir financer la transition énergétique. Donc, je vais rapidement juste passer sur la partie trade finance, euh, parce que côté financement, euh, effectivement des projets à impact, ils sont très nombreux, Société Générale finance énormément de projets euh, à impact, très dernièrement euh, très récemment on vient de, on finance en fait le, le parc éolien euh, dans le nord du Maroc on finance un grand parc solaire euh, à Madagascar euh, des projets aussi d'éolien euh, au niveau de la Mauritanie euh, et du Sénégal, euh, l'importation de kits solaires, euh, mini-grids comme, -grid, comme on les appelle, euh, effectivement pour donner de, de l'électricité voilà, de à, à, à différents euh, villages, régions, etc. Euh, là, ce que, je, ce que nous menons aujourd'hui sur la partie trade finance, euh, c'est la possibilité de labelliser. Euh, des lettres de crédit notamment euh, dans le cadre de vos activités pour autant euh, qu'elles soient euh, que vous soyez actifs euh, dans, dans, la, dans quatre secteurs notamment euh, la gestion de l'eau la gestion des déchets euh, la transition euh, énergétique solaire et, euh, et éolien le transport propre et aussi maintenant l'hydrogène vert euh, donc si vous êtes actif euh, dans l'un de ces secteurs euh, et que vous utilisez euh, le produit trade fund c'est-à-dire que vous allez importer alors soit éventuellement du matériel euh, pour améliorer la euh, l'alimentation en eau d'une certaine région ou de Ouaga dans, une, dans un certain quartier euh, où vous importez des panneaux solaires euh, pour effectivement mettre sur euh, voilà, les, les, les, les toits de, de, de, des foyers, c'est ce qu'on peut voir notamment à, à, à Madagascar. Euh, si vous êtes actif dans ce secteur euh, et que vous utilisez donc, le produit Trade Finance, nous pouvons travailler ensemble pour la labellisation euh, de votre lettre de crédit. Donc, ça serait une lettre de crédit euh, environnementale et, euh, et durable. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est quelque chose de très important en dans un premier temps de visibilité. Euh, parce que vous donnez de la visibilité à votre entreprise et aussi euh, localement aux initiatives qui ont été données par, euh, par euh, votre gouvernement. Et puis, surtout, ça va très vite rentrer dans le cadre euh, des rapports euh, extra-financiers euh, que vous allez devoir produire, euh, Très rapidement, euh, les pays sont engagés aujourd'hui et Owada, comme vous le savez, est engagé euh, effectivement sur cette voie pour que les entreprises euh, produisent euh, des rapports euh, extra-financiers. Donc sur Paris, on a bien sûr de très nombreuses équipes expertes euh, sur ce sujet et aujourd'hui, nous pitchons euh, les clients. Pour leur proposer de labelliser euh, des garanties, des émissions de garantie locales sur les projets dont j'ai parlé euh, ou les lettres de, de crédit. Donc, et avec AG Burkina, nous avons aussi sur le solaire euh, des discussions euh, en cours. Donc voilà, n'hésitez pas à, à, à, à voir cela avec euh, votre chargé d'affaires et, euh, et j'espère que nous avancerons euh, ensemble euh, sur, euh, sur ce projet. Euh, ambition RSE et transition énergétique. Merci beaucoup Blandine. On a un fort intérêt en fait, pour les échanges. Nous arrivons presque au terme en fait, de, de ce webinaire. Et nous allons faire un, un tour de table en fait, des, des, des panélistes, en commençant par M. Garané. Merci, M. le modérateur. Euh, pour terminer, je voudrais remercier le groupe Société Générale pour nous avoir associés à ce webinaire. Je voudrais également remercier la Société Générale pour leur disponibilité. Je dois vous dire, vous je ne l'ai pas dit au début, oui. mais vous êtes l'une des meilleures banques aujourd'hui qui traite les dossiers et qui est, qui est très exigeant sur le traitement dans des dossiers sur la plateforme. Je vous, je vous en suis reconnaissant. Je voudrais encore vous demander, et demander donc à vos collaborateurs d'être toujours disponibles pour qu'on puisse ensemble satisfaire donc nos clients communs, pour qu'on puisse faciliter réellement les opérations de commerce extérieur pour les opérateurs économiques du Burkina Faso. DG, merci beaucoup, et merci aux organisateurs de ce webinaire. Merci Monsieur Garané d'avoir été avec nous aujourd'hui. Blandine, je ne sais pas si tu as un mot euh, rapidement Merci, Blandine, d'avoir été euh, de la partie. Euh, Mickaël, à vous. Merci euh, pour cette invitation. Je pense que le euh, marché financier, surtout le, les évolutions du dollar, ont suscité énormément de questions d'intérêt. Euh, on, on se tient toujours à disposition pour pouvoir répondre après ce webinaire à vos questions et pouvoir vous exposer les produits donc, que j'ai évoqués. En tout cas, je suis très content d'avoir une équipe expérimentée au niveau de la Société Générale Burkina Faso, qui est vraiment à ton de vos questions qui pourra vous épauler pour la suite. Merci à vous. Merci, Michael. Aruna, un mot euh, ben Merci. Euh, on, on va, euh, je, je voudrais saluer justement le, le, la participation des clients. Je vois qu'ils ont été très nombreux. Euh, à participer à, à ce webinaire euh, et je voudrais naturellement les, leur donner rendez-vous euh, pour, pour d'autres sessions de formation, je, je pense qu'il n'en manquera pas. On se fait l'obligation euh, et justement euh, Willy le rappelait euh, d'être conseil pour nos clients. Nous avons une expertise qui est, qui est certaine euh, et nous avons euh, donc le devoir de transmettre cette expertise et c'est pour ça que euh, nous n'hésitons pas à chaque fois qu'il est possible d'organiser ce, ce, ce genre d'événements, de, de, de, de cadres pour échanger avec nos clients, et nous continuerons à le faire. Donc merci surtout à nos clients. Merci à vous, Willy euh, Oui, bien sûr. Avant de remercier les clients, euh, je, vais, euh, je vais en effet insister hein, sur, sur euh, la volonté de Société Générale Burkina Faso euh, d'être au service, de, de mieux accompagner euh, ses clients, euh, de leur faire profiter de cette expertise, euh, une fois de plus, hein, euh, c'est 20 ans dans le pays, plus de 20 ans dans le pays, plus de 100 ans sur le continent, plus de 150, ans, 150 années euh, sur su, su, su, su les territoires occidentaux, euh, sur différents métiers. Donc le commerce international, euh, c'est un sujet qu'on maîtrise au sein du groupe, c'est une diversité d'expertise, euh, elle est à votre disposition, client. Euh, avec euh, justement des ressources au niveau de LGBF euh, euh, de qualité. Euh, donc, euh, posez-nous des questions, euh, venez nous voir et euh, nous, sommes, euh, nous sommes et souhaitons être votre, voilà, votre principal conseil euh, et accompagnateur dans vos transactions et, et, et dans vos relations avec vos partenaires internationaux. Et, et évidemment, je remercie les différents panélistes, M. Garnier, en, en premier lieu, Blandine, euh, Mickaël, pour avoir justement accordé votre temps à, à, à nos clients. Merci infiniment. Merci, Billy. Merci, chers clients, euh, chers partenaires. Ce webinaire fait partie d'un mode de communication que nous avons avec nos clients. C'est le deuxième. Le premier, c'était sur la bourse. Vous pouvez nous interpeller sur d'autres sujets qui pourront nous amener à organiser un autre webinaire sur des sujets, et des thématiques spécifiques qui vous ont cher.